Bonjour mes chers élèves de c 1 deuxième année primaire, je vous présente votre L'Arbre au cahier d'activités pour ces vacances. C'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Vous aurez bien sûr quelques activités pendant ces vacances à corriger. C'est une sorte de soutien et de reprise des leçons précédentes. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Mais D'abord, prenez votre cahier, votre cahier d'activité, votre euh, cahier d'activité, tout simplement. La au de CO1. Oui, je sais que vous aimez tous ce genre de cahier d'activité. Allons-y. Alors, c'est une semaine de reprise et de soutien pour la plupart des élèves de séance. 1 On va commencer par, on le verbe qui convient pour chaque pronom personnel sujet. On dit, tu laves, avec es. nous accompagnons, vous montez, aux e z Tu laves, nous accompagnons, vous montez. Euh, la correction de cet exercice, c'est l'élément où l'on entend S, Écoutez bien, opération. C'est ça, la bonne réponse, Munition, minution, information, respiration. Les autres noms, c'est le santé. Classe les verbes dans le tableau. Le verbe, c'est le verbe être au présent, le verbe avoir au présent. Je suis tué, il est innocent, vous êtes innocent, sans, sans, c'est le verbe être. J'ai tué à, elle a, elle là nous avons, vous avez raison, c'est le verbe avoir. Alors, et, je dois mettre ici, avec le verbe avoir. A, ah, aussi, c'est le verbe avoir. Avant, c'est le verbe avoir. On, c'est le verbe avoir. Et A aussi, c'est le verbe avoir. Les autres, le verbe être. Et, sommes, êtes, sont, et est. On dit il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. J'ai, tu as, elle a, par exemple, j'ai, tu as, comme ça, elle a, elle a, nous avons, ils ont. Approfondissement maintenant, écris la phrase avec le sujet proposé, vous. On dit j'accompagne ma mère chez le dentiste. Vous accompagnez votre mère chez le dentiste. N'oubliez pas de mettre votre. Mes parents appellent le médecin, tu appelles le médecin, appelle avec SES. Le cuisinier ne prépare pas de pâtes trop gras. Nous ne préparons pas de plat trop gras. Alors, je répète encore une fois, vous accompagnez votre mère chez le dentiste avec EZ. Tu appelles ES, le médecin. Nous ne préparons pas de plat trop gras. Alors, écrire une phrase au présent, utiliser le verbe L le verbe et le sujet que l'on te donne, tu avec être, par exemple, tu es gentil, elle avec avoir, ça veut dire, elle a une poupée, <rire> elle a une poupée, il joue avec une poupée. Voilà, c'est tout pour le moment, euh, recopiez tout ça sur votre cahier d'activité 52, répétez plusieurs, plusieurs, plusieurs fois cette vidéo, partagez avec vos camarades de classe, c'est la semaine de reprise.